J'ai vu euh, des frères vêtus d'un très bel habit blanc, qui m'a toujours euh, impressionné, marqué, et leur rosaire toujours aux côtés, je les voyais souvent dire ce, le chapelet, et entouré euh, de plein de jeunes, heureux de les écouter, parler du bon Dieu, euh, le, par euh, leurs enseignements, leurs prédications. Le Seigneur m'y a appelé, et j'y suis entré sans hésiter.